Bienvenue embarque avec moi de des vidéos en oui, cam oui, caméra oui, sublérative oui, et pas à liker, à partager et à vous abonner Bonjour à tous, bonjour à toutes Nous nous retrouvons aujourd'hui Pour une vidéo assez spéciale Vidéo que j'ai pas tourné moi Mais c'est des amis qui l'ont tourné Et qui l'ont envoyé Je les remercie beaucoup et c'est sur une Jaguar avec un compresseur. Je vous en dis pas plus, je laisse parler mes amis. près de Monaco et nous avons la voiture. Tchadam! Ah bah écoute, avec un si beau jeune homme. Euh... Why not? Allez, Oh là Et alors nous sommes dans une voiture un peu spéciale et donc on pense très très fort à toi. Vas-y mon cœur, je te laisse la parole. Alors Martin, on est dans une donc on est sur non, la coupe de ma voiture rouge qui vient d'Australie. Elle a un Jaguar qui ressort en argent comme ça sur le, sur le capot. C'est une Jaguar XK décapotable V8 avec compresseur. Alors elle est en mode sport là juste pour le moment. C'est une voiture automatique. Et on va te faire écouter le moteur. Hein, tu es prêt On va accélérer ici dans la ligne droite. Et normalement, Priscilla crie à ce moment-là. Mais... <rire> Pour la vidéo, j'ai pas crié. <rire> Alors ici, c est, c est, ce meuble-ci, a... c'est en, en, en Tout ça en, en acajou magnifique. Le volant ajustable. Euh, en termes de position, donc il y a, quand on démarre la voiture, le volant s'ajuste à sa dernière position seul avec un petit moteur. Euh... Ici, tu as euh, le niveau de la batterie. Là, tu as c'est quoi ça? Oui, alors, là, il écrit Jaguar, ah, oui, la est température. Là, pour voir si on va tomber en panne d'essence ou pas. Voilà, alors il y a toutes sortes d'électroniques, mais que je regarde quand même un petit peu la route plutôt que de alors ici, on est dans les montagnes. Le ciel est tout bleu. C'est magnifique. Et nous allons dans un petit village, qui s'appelle comment Castillon. La voilà. culture a une spécificité tout à fait incroyable que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Mais donc, euh, elle a en fait deux clés. Il y a une clé noire et puis une clé verte que tu vois ici. Cette clé verte, c'est la clé pour le groom. Quand on va dans un très chic restaurant ou un très chic hôtel, et où il y a quelqu'un qui s'occupe d'aller parquer la voiture, il y a une clé spéciale pour lui, qui limite la voiture à 20 km h Comme ça, on sait qu'il ne va pas aller faire tout un tour... Euh... Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à dire Alors, il y a encore quelque chose à dire, mais oui. Est que elle, elle, elle, elle est aussi très très longue. Hein. Elle est très très longue, donc elle est tout, tout juste rentrée dans le garage, Restait 10 cm. Il fallait voir Arnaud sortir de cette voiture, hein, Martin, vraiment, parce qu'il y a un garage fermé, évidemment, pour la garder bien précieusement. Et il restait 10 cm derrière la voiture, 15 cm. Euh, de chaque côté de la voiture, et donc Arnaud, moi j'étais gentiment, Arnaud m'avait quand même déjà en, euh, proposé de sortir de la voiture avant d'entrer dans ce garage, mais il fallait quand même que lui en sorte, euh, au niveau une, de la reprise, qu'est-ce que tu dirais C'est une voiture incroyable, euh, donc euh, quand on pousse sur le champignon, lequel, euh, apparemment, euh, donc apparemment le, le, le compteur va jusque 280, très confortable, euh, en tout cas pour revenir euh, décapoter avec le, les sièges chauffants vers 1h du matin au-dessus de Monaco et observer la baie avec Priscilla à côté, ça marchait très très bien. On, même, euh, on était tellement bien dans la voiture qu'on euh, qu'on s'est trompé deux fois sur la route et qu'on a continué à rouler. Voilà, comment est-ce qu'on décapote et recapote cette voiture Il y a un petit bouton ici près du changement de vitesse, c'est une automatique comme tu vois Martin. Euh, ici c'est la fonction sport. Voilà, et donc le bouton pour ouvrir c'est comme ça. La capote s'enlève, on peut alors à ce moment-là mettre ses lunettes de soleil. Est-ce qu'il faut ça, allumer le moteur pour ça Non, il ne faut même pas allumer le moteur. Ok, donc voilà, ici on voit la capote. Et alors tu peux mettre un petit quelque chose Alors on a le défecteur pour euh, rouler agréablement. Ça c'est vraiment super, on l'a beaucoup utilisé avec Priscilla. Euh, donc comme ça on remonte, euh, tu vois, les, les vitres latérales. Et comme ça quand on est sur l'autoroute, on est vraiment dans un petit cocon sans vent. Super agréable je crois que par ce soleil, un petit peu de vent, c'est bien aussi. Et donc maintenant, tu vas recapoter, c'est ça Oui. Donc maintenant, je vais recapoter. Re tu, tu remets le... Comment ça s'appelle Déflecteur. Déflecteur, je crois que ça s'appelle comme ça. Déflecteur, tu réappuies... Sur le bouton. Sur le bouton. Et qu'est-ce qui se passe Et les petites fenêtres. Et on referme. Et Arnaud est complètement enfermé dans cette magnifique jaguar. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour une prochaine vidéo.